Bienvenue sur Niort TV. Aujourd'hui, je vous invite à suivre une rando-collecte. Un parcours de quelques kilomètres en compagnie de jeunes engagés en service civique au sein de l'association Unicité. Leur mission du jour, collecter les déchets trouvés sur les trottoirs de trois quartiers prioritaires de la ville. Niort TV les a suivis dans le quartier du Cloubouchet, à Niort. Ah, là, il y a plein de déchets. Là. Le but de la collecte, c'est de ramasser le verre, euh, les cartons, les emballages, tout ce qui est recyclable et les mégots de cigarettes. C'est les trois, trois principales euh, familles qu'on va, qu va chercher à collecter aujourd'hui. C'est un gros merci, et là je parle au nom de la ville de Niort. Pour ma part, je suis adjoint au maire en charge du développement durable, environnement, biodiversité, santé, à travers trois parcours, il me semble, à travers la ville. Vous avez ramassé en emballage plus de 7 ,45 kg, en ordure ménagère plus de 4 kg des VR 4 kg, des mégots presque 800 grammes, ce qui représente 3000 mégots. La pesée en fait, permet de prendre conscience de l'importance du nombre de déchets qu'il peut y avoir en fait, dans la nature. Aujourd'hui, la, la collecte s'est faite par rapport à trois parcours, euh, trois parcours sur la matinée, mais on se rend bien compte qu'à la taille d'une ville, euh, d'un département, d'un territoire, ça représente des tonnes de déchets qui sont dans la nature. Donc, la pesée permet de prendre conscience que ben, sur quelques heures, il a été ramassé plus de 3000 mégots, et, euh, il a été ramassé plusieurs kilos de déchets ménagers et on multiplie les actions au cours de l'année pour qu'on puisse ramasser le plus possible de déchets afin qu'ils ne finissent pas en tout cas dans, dans les eaux, dans l'herbe, dans, dans la nature tout simplement et qu'elles soient ingérées ou, ou en tout cas mal diffusées auprès de notre biodiversité.